Mentir à la banque pour obtenir un prix immobilier. Doit-on tout, tout dire à son banquier Bonjour à tous, ici Damien Lamy, votre formateur professionnel. Ancien banquier, je vous accompagne pour créer des revenus rentables et sécurisés. Alors dans cette vidéo, on va voir s'il faut mentir à la banque si on doit tout dire à son banquier. Avant de commencer cette vidéo, je vais vous inviter à liker la vidéo, à mettre un gros pouce bleu et à vous abonner à la chaîne pour rejoindre la première communauté en France, d'investisseurs lucides et qui ont compris qu'on ne devenait pas rentier immobilier en seulement trois mois. Alors, doit-on mentir à la banque Il y a beaucoup de choses qui se disent par rapport à ça et je me dois en tant qu'ancien de banque de rectifier la situation par rapport à ce que je peux lire ou entendre. Dans une ancienne vie, j'ai travaillé sur la gestion des risques et c'est très important de prendre les risques que l'on comprend. Mentir à la banque, si elle le découvre, c'est très grave. Dans mon livre, les clés de l'immobilier rentable et sécurisé, je prends un exemple avec une jurisprudence. C'est-à-dire euh, qu'aujourd'hui, si ça se reproduit, vous êtes sûr de perdre. C'est que si euh, vous mentez à la banque, même si derrière, vous n'avez aucun défaut de paiement, si vous payez tout, même si vous payez plus, même si vous avez 300 000 euros sur vos comptes, vous êtes en tort. C'est pas parce que vous payez votre échéance et que vous n'avez pas de problème que si la banque veut vous attaquer, elle ne pourra pas. Elle le pourra. Euh, elle pourra pas. Pardon. Elle vous attaquera et vous perdrez. Et perdre dans ces, ces cas-là, ça veut dire fermeture de votre ligne de prêt immobilier immédiatement, avec des frais assez importants. Donc, maintenant, ce n'est pas forcément le problème que de le faire. Et c'est de comprendre pourquoi vous le faites. Je connais des gens qui le font, mais ils ont compris pourquoi ils le faisaient. Et par rapport à ça, alors ils ont provisionné. Ils savent que si jamais ils ont une ligne de crédit qui s'arrête, ils vont devoir payer tant. Donc, ils ont la trésorerie pour pouvoir en faire face. Là, ça peut être OK. Moi, ce n'est pas quelque chose que je fais. Ce n'est pas quelque chose que je recommande aux personnes que j'accompagne parce que j'ai tendance à dire que je préfère qu'on danse sur ces deux oreilles. Chez nous, c'est l'investissement rentable et sécurisé. Et la sécurité est au même niveau que la rentabilité dans le sens ou pourquoi on fait de l'immobilier C'est juste comme un véhicule pour être heureux dans la vie. Pas pour se stresser, pas pour pas dormir de la nuit, mais pour, ne, pour être bien avec sa famille, avec ses enfants, avec sa femme, avec ses amis, profiter tranquillement. Donc par rapport à ça, ça ne va pas trop dans ma structuration. Mais oui, tu peux mentir à la banque. Je te le déconseille fortement. Parce que les banques ne sont pas des idiots. Les banques ont des armées derrière qui vont contrôler tout ce que tu vas faire. Aujourd'hui, demain ou après-demain. Le mensonge que tu fais, Va se savoir et quand tu vas se savoir, tu vas perdre la crédibilité, tu vas perdre la confiance de ton interlocuteur. C'est comme quand tu trompes ta femme ou quand tu trompes ton mari. Tant que tu le sais pas, tu as l'impression que c'est bien, mais déjà deux choses. La première, est-ce que tu te regardes dans un miroir Et la deuxième, tu as toujours la suspicion, le fait que tu peux te faire cramer. Et bien, c'est la même chose. Ta banque, tu sais qu'à un moment, quoi qu'il arrive, elle peut te cramer et si elle te crame, tu vas perdre. Par rapport à ça, si vraiment tu peux faire autrement, Why not Si tu as une situation de toute façon aujourd'hui, <rire> c'est la galère pour toi. Et tu vas absolument t'en sortir le plus rapidement possible parce que tu ne peux plus vivre avec. Prends des risques, mais comprends les risques que tu prends. Par contre, si ce n'est pas le cas, alors je vais te recommander de prendre le, so le temps, de faire les choses dans le bon ordre et de ne pas mentir à la banque. Maintenant, faut-il tout dire à la banque Pas forcément. On n'est pas obligé de tout dire à la banque. Il ne faut pas dire à la banque, j'arrive, bonjour, je m'appelle Damien Lamy. je voudrais lever... 1 million d'euros pour investir dans l'immobilier. Non, si ton projet il a 200 000 euros, tu lui présentes ton projet et tu ne lui dis pas que tu veux dans la foulée continuer, continuer, continuer parce que tu peux faire peur du coup à ton interlocuteur. Et en plus, ce n'est pas forcément le même interlocuteur que tu auras pour les autres projets de la même banque, voire dans une autre banque. Donc présente le projet. Toi, il y a une vision assez lointaine, assez moyen terme au moins de ta situation, mais présente un seul projet. Donc, il ne faut pas forcément tout dire à sa banque, mais je te déconseille fortement de mentir à ta banque. Mets-moi en commentaire si tu OK avec moi. Si pour toi, il faut tout dire à sa banque, est-ce que tu lui dis tout Donc, mets-moi en commentaire comment toi, tu agis euh, par rapport à ta banque. Et pour finir cette vidéo, je te laisse me mettre un gros like et un gros pouce bleu et t'abonner à la chaîne pour rejoindre des milliers d'investisseurs déjà abonnés. Et je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao